Salut les amis astros, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'impression 3D. Alors là je suis sur le site le SyncGivers site et on va imprimer une euh, lunette astronomique, euh, lunette astronomique by César 3D. Vous pouvez aller sur le site SyncGivers et tout télécharger, il hein, n'y a pas de souci. C'est en, en libre accès voilà, et en libre partage. Toutes les pièces qu'on va imprimer. J'espère que ça va fonctionner. Quelques petites images de, de la lunette. Voilà, donc il me faudra une lentille euh, 93 mm sur 800 focales. Je vais commander sur euh, AliExpress. Vous pouvez la commander où vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Il vous faudra également une bobine d'un kg soit d'ABS soit de PLA. Donc, vous savez, euh, imprimer. Bon, moi je débute, donc là j'ai utilisé de, euh, de PLA, non pas de l'ABS, mais bon c'est le même prix, les bobines sont au même prix. Donc en là fait, j'imprime ben, une pièce, donc 17 heures d'impression pour le focuseur. Vous voyez c'est assez long hein, l'impression 3D. C'est une pièce assez complexe. une imprimante 3D euh, Creality Ender 3 c'est une imprimante 3D d'initiation Elle n'est pas très cher elle vaut 140 moi je l'ai acheté 145 euros sur euh, sur internet sur c'est Discord voilà l'impression du tube numéro 1 donc la 19 heures d'impression vous pouvez voir là les petits euh, les petits supports là, à l'intérieur, ces petits supports vont servir à, à soutenir les euh, euh, formes intérieures. Hein, parce que pour faire une bonne lunette astronomique, il vous faut donc à l'intérieur du tube euh, des, des obturations qui vont permettre de supprimer euh, bien quelques débordement de lumière alors bien sûr le problème c'est qu'après il faut tout, tout nettoyer là les deux premières pièces il faut tout nettoyer parce que vous avez plein de supports à nettoyer on les voit encore les supports là c'est le tube numéro 2 encore parti pour plusieurs bonne dizaine d'heures voire 19 heures Il faut tout nettoyer, donc là, on prend une passe et puis on nettoie. Voilà, c'est fait, c'est nettoyé. Allez c'est parti pour le tube numéro 3, ah non, c'est la crémaillère, pardon, la crémaillère, une pièce un peu de complexe, 16 heures d'impression, donc on a une, une série de, de dents à imprimer, donc c'est quelque chose d'assez précis, d'assez fin, euh, pour cette impression j'ai décidé de, de faire une pièce assez dense, euh, et de, de remplir l'intérieur de la structure, de la remplir à 80%, que ce soit bien rigide, pas de déformation. Voilà. Bon, hein bon, une grande molette, une grande molette qui va me permettre de, de faire des mises au point un peu plus précises qu'avec une petite molette. Là, ici on imprime toutes les petites pièces, si vous téléchargez les, euh, les fichiers euh, que, que j'ai mis en, en lien, toutes ces petites pièces se sont séparées, donc moi j'ai préféré les imprimer tous ensemble, c'est plus rapide et plus économique. Entre deux, voilà la lentille commandée en Chine est arrivée, je vais la déballer devant vous. c'est une lentille achromatique de 93 mm de diamètre avec un, une focale de 800, 800 mm. alors elle est soi-disant traitée multicouche, mais bon là j'ai un doute et je ne suis pas expert en optique donc je ne sais pas mais il me semble que quand on a un traitement multi euh, la lentille à des reflets euh, qui ne sont pas blancs mais bon je peux me tromper si quelqu'un peut me confirmer euh, en commentaire ce serait super voilà c'est le tube numéro 3 c'est le tube qui va porter la lentille justement donc, euh, et le parbué. donc le pare c'est la, la grande puis c'est la partie qui est en bas plus épaisse ça colle, ça colle bien hein, des fois. Voilà, encore une fois, pas mal de, de travail de nettoyage à faire euh, avec une passe. Ben voilà, 96 heures d'impression, 800 grammes de filament. Voilà ce que ça donne. petites pièces, etc. Et il vous faudra de la visserie. Et euh, ben, j'ai choisi de prendre également un sèche-cheveux. Pour dilater le plastique, ça permet d'emboîter les pièces les unes dans les autres facilement. Voilà, là j'assemble tout pour voir ce que ça donne. Et voilà, c'est quand même sympa. Hein je vais mettre le bloc crémaillère dans le focuseur. Voilà qui est fini. Je vais assembler toutes les petites pièces. Donc c'est assez astucieux à la petite barrette là. Et euh, l'arrosanter. Voilà. On met une partie d'un côté, une partie de l'autre. Voilà, c'est fait. Un petit point de colle. Voilà. Bon, Maurice. Mon brave Maurice. ça fonctionne plutôt bien j'ai été assez surpris en fait ça fonctionne super bien moment délicat il faut positionner le côté bombé de la lentille vers l'extérieur et le côté plat vers l'intérieur de, la de, de, de la de la lunette là, là, là, je, je dilate hein. Et voilà, c'est fait. Alors, un petit adaptateur 2 pouces vers 1,25. Je ne l'ai pas imprimé, hein, mais vous avez les fichiers pour l'imprimer si vous voulez. J'en avais déjà une. Un petit manchon antibué avec un petit tapis de sol à 5 euros, décathlon. Voilà, c'est fait. C'est super, ça a de la gueule. Hein. Alors, il ne me restera plus qu'à peindre à l'intérieur en noir. Voilà, tout simplement, parce que sinon, ça va faire des reflets. Voilà, les amis Astro, la lunette 90-10-800 est imprimée. Il n'y a plus qu'à. Allez, bonne soirée et bon ciel.